Non, regarde oui, d'abord, je suis au studio, je fais une vidéo, là. Ça a déjà commencé. Oui, regarde pardon, Macron, ça va, je te rappelle tout à l'heure. Euh, désolé, encore, vraiment désolé. Alors, euh, bonjour à tous, euh, bienvenue sur les stories de Junior Lobo. Euh, Installez-vous confortablement et surtout, ne sortez pas de vos maisons parce que vous savez qu'il y a le corona. Bref, pour sortir, on d'un sujet qui fait vraiment l'actualité en ce moment, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un clash entre, j'ai bien dit ça, peut s'apparenter un clash entre l'artiste créole, la diva, et sa consœur, Slia. Alors, euh, avant de commencer, de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de l'unité nationale à tous mes amis camerounais, donc à vous. Mes amis camerounais, donc, pour vous faire une dédicace dans cette vidéo, je vais quand même prêter votre accent. Hein. Très bien. Donc, on revient tout à l'heure pour décortiquer Joker. Donc on revient tout à l'heure pour décontiquer ce clash après ce petit générique. Ça va commencer ici et ça va péter. Péter Vous allez fuir. Vous attendez Vous allez fuir. Vous <rire> c'est bien beau. C'est bien beau. Donc voilà, nous sommes de retour et donc on va parler dans cette vidéo, comme je le disais en introduction de ce qui pourrait être un clash entre Slia et créole Car ça a cuit et ça continue de cuire en ce moment, Gabo. entre les deux artistes que j'ai cités. là Car vous vous demandez ce qui se passe Restez tranquille, je vais tout vous donner, je vais vous donner au caolo C'est à dire que vous allez avoir la doc Vous allez savoir ce qui se passe Vous allez voir Vous allez voir C'est à dire que décidément Crayola diva si nous n'occupons pas souvent de buzz en buzz, de problème en problème, à croire que c'est sa marque de fabrique. Ça veut dire faire fait plusieurs vidéos ici sur elle, à chaque fois qu'elle fait souvent des, des problèmes et tout ça. Car je vais même vous mettre le lien d'une des vidéos ici pour que vous puissiez voir. Et on se souvient que cette même artiste la Créole de Diva, avait insulté les gens, le genre que malheureusement souvent que mouvent vos maman car elle avait alors fait la magie sur le dos aussi. Dès là, quand ils ont fait sortir un son sur la sensibilisation, et les gars ont dit que non, le président avait fait comment, que c'était monté, que c'était descendu. Quand on lavé les gens, que vous, les gens qui se sont arrêtés, c'est même sur si le président, vous, vous pensez qu'il manque Attendez, écoutez-vous-même, non. Toutes les personnes qui ont regardé le son, ils ont vu le visage à Bongo. Ils ont, ils ont coupé, ils ont parlé au-delà. Ben, Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez vécu Ok. Les personnes qui ont regardé le son, ils, ils ont vu le visage d'Ali Bongo. Ils ont, ils ont coupé, ils ont parlé au-delà. Ben, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes des culs. Excusez-moi de vous dire ça. C'est très sauvage. C'est là où c'est devenu embarrassant. Ça se souvient, hein? Gars, vous non, vous avez vu, non? N'est-ce pas, vous avez vu avec vos oreilles et vous avez entendu avec vos yeux. Gars, en tout cas, bref. Et bien avant ça, Lago avait insulté un de ses camarades artistes, un gars qu'on appelle Ndoman, que le père était nul. Mais elle était pourtant la première à partager les web Eh Quand le gars a fait sortir son album, Roi Salomon, le lien de son album est dans la description. L'Agua a partagé les sons. L'Agua a fait les vidéos, elle a dansé avec. L'Agua a dit après que oh, le gars, c'est un nul et tout ça encore. Le gars avait fait même les vidéos. Okay? Ah ouais, c'est comment C'est nous, tu ne peux pas moins m'insulter. Aujourd'hui alors, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que l'anga revient encore, elle est encore d'actualité parce que là vous demandez là aussi s'il y a un là alors s'il y a un défi car s'il a, un a un posté une vidéo sur son compte Facebook dans la vidéo on voit un Joe qui a des récipients devant lui le Joe prend alors les récipients il verse de l'eau dans chaque récipient à un moment le gars commence à il y a un récipient et donc sur chaque récipient il avait le nom des artistes, non il y avait le nom de créole il y avait le nom de cilia, il y avait le nom de Chanel, gars, la fait son poste avant. elle met la vidéo il était 11h15 le 19 mai, mon frère. elle ce la vidéo Et dans, le, dans la vidéo tout le gars il prend le récipient ou le nom de Chanel de créole gars. Le gars balance ça vraiment. On dirait que c'était le chiffon qui avait les caca dessus. Le gars jetait le, le, le récipient, n'est-ce pas? lien, alors posté pour elle dans la blague, oh les fans, machin, les fans, non, là on ne sait pas sur quelle base le gars faisait le classement. Est-ce que le gars faisait le classement que nous, je classe les gens, les artistes-ci par rapport à la beauté, par rapport la, au talent, par rapport aux, aux formes, gars. Personne ne nous. C'est un de vous savez que les fans ont souvent le vénin. gars. Ça a crié. C'est parti dans tous les sens. comment tu poses les oui comme ça. Est-ce que tu encourages, gars En vrai, même si tu es un autre artiste, gars, on te demande au oh, gars tu ne partages pas. Vous comprenez que la gars s'est senti un peu. La a posté sa chose, non? Voilà que Criol sort là-bas aussi, elle pour elle, il est 13h. La go fait un premier post. Garde le poste, c'est le texte que tu voulais lire. La go écrit bien que c'est parce que je suis en deux, sinon tu aurais tatouché en musique, mais c'était imbécile. Gars, oh, ça a alors déclenché. Le gens qu'on dit que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mon frère. Les gars ont raconté, le chapapé sorti que, oh, L'anga a répondu, elle a répondu, elle a répondu, il y a eu la bagarre, le sang va saigner. Le genre que vous connaissez souvent qu'on fout le vendredi à 17h que non, gars, moi il ne peut pas laisser ça. Les gars on fout le barbadage. Nous, on ne savait même pas pourquoi l'anga avait posté ça. Hein? Hum. Vous pensez que non, Creole va s'arrêter là-bas. Quand Creole fait souvent le genre de trucs, sinon, tu penses qu'elle va s'arrêter à gars ce... ah, Son thème, lui, ce n'est pas la première gare. La gauche fait encore un autre poste. Tu ne seras jamais rien de plus qu'une spale copie de moi. 5 francs, même si tu es l'argent. Tu ne te tu tu prends jamais pour 100 balles. Tu veux que tu chantes ça Car, Voilà, alors sans... la partie où ça a cuit. Les experts ont directement confirmé que, oh, mon frère, l'Angassi est en train de répondre directement à Slia. Sans savoir si réellement les postes étaient si adressés à Slia. Ce Car, c'est les articles que tu voulais lire. Les gars ont sorti des articles ici dehors oh il y a le clash. oh c'est accui, c'est gars. C'est des spéculations, des analyses que tu voulais voir ici au quartier. fallait ah, voir comment les gars étaient dans le Japon. Que vous, faut pas suivre, peut-être que c'est un et que les gars veulent faire pour se lancer. Comme il y a d'abord eu le clash entre flotte du Sud. Là, maintenant, ce sont les gars du Sud qui veulent se clasher. Ah. Les gars, même Joss, que non, peut-être que les gosses ils veulent faire un truc, ils veulent faire un featuring et tout ça, ou bien ils vont faire un track challenge, mais elles font d'abord un genre, un genre pour que les gens s'intéressent à elles. Bah, nous tous, on est restés là, comme ça, on s'était que. Hum. Mais les gars, les gars, ils étaient là, go les paramètres que non, c'est la bagarre, le sang va seulement sortir ici sur la toile. En vrai, je vous dis que les fans alors, non, hum. les gars connaissent maître au piment sur les histoires des gens. En vrai. le dès ici, mon frère, moi, j'ai voulu sortir ma part. Car heureusement mon esprit me dit que « gars, d'abord, ne poste pas. Observe la scène. »« Observe la scène. » N'est-ce pas mon grand-père avait dit que « j'observe la scène avec mon ami Massamo. »« On a observé la scène avec mon ami Massamo. »« observé la scène. »« C'était en train de descendre. »« On a vu comment ça descendait. »« Dès que cela s'est descendu jusqu'à se coucher au sol, »« La poussière a envahi le dessus. »« On ne voyait même plus. »« Le Watt comme les 5 mers. »« ne répond jamais. » À quel niveau, mon frère hmm. Là, le Russien, c'est la magie. Jusqu'à présent, je vous parlais là. Là où il fait la vidéo, là, nos gars, on ouit seulement, on l'a pas Les gars sont prêts. Les gars veulent seulement voir la nous au carré. Vous savez que sur le confinement, les gens s'ennuient. Les gens sont prêts à raconter tout et n'importe quoi pour, pour être révélés. Mon frère, qui va garder l'affaire, c'est comme ça, là, gars. Nous, tous, on est obligés de faire les vidéos, nous. Qui va rester tranquille pendant les gens d'histoire, c'est mon frère. Et vous sentez que gars, et pour même d'abord, je trouve même ça d'abord bizarre que vrai vrai que si créole voulait répondre à la langue, là, gars, ce n'était pas le texte. Vous savez quand créole le parlait mon frère sort le live, C'est le live là que les gens attendent c'est le plus là que Car à quel niveau du live, oh, on veut que créole parle, on veut que gars. La quoi a eu mal? On prend ton récipient où il y a ton nom balance. comme si c'était la couche de l'enfant. On dit que c'était la couche qui avait la diarrhée. Le gars regarde comme ça que hey! Le gars a jeté! Gars, nous tous on est ce moment où est le live. La femme ne peut pas rester comme ça là. Gars, gar, on y fait vite couple la vie de mon Créole en train de faire le live. Il y a le live? Oui, elle est en live en ce moment. N'est-ce pas? Il demandait le live. Gars, on dit qu'en ce moment Créole est en train de faire le live. Mon frère, il dit que restait là, non? Il pas à moi chercher. Les arguments encore et bien encore vous d'où la vidéo. On dit que la go est en train de la. Elle est en train de laver. Regardez. Euh, Dites-moi en commentaire, selon vous, qui peut gagner le clash. Moi, je go d'abord, regarder le live. Hein? Il paraît que ce créole est en train de laver ce là-bas. On revient dans la prochaine vidéo. On va vous faire le compte rendu. Pardon. gars, à couper les caméras couper. Attends. Au revoir, au revoir au euh, revoir. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Instagram de Youtuber 241 Youtuber 241 sur Instagram. Allez vous abonner, on est là-bas en stock. Tous les YouTubeurs de Gabonga. Restez connectés, hein? laissez les commentaires. Je reviens vous faire le, le résumé après, tout à, à l'heure. Car coupe les caméras là-bas, m'allez le matos. Gignol, oh, le beau, tu es fou quoi sur mon direct Tu es malade, hein? fou quoi tu as encore le courage de venir même si mes derrière venir voir mes choses que moi je sont en train de parler dans ma vie tu es courageux hein regarde moi je t'aime encore plus même encore vraiment l'amour s'est multiplié l'ondolo s'est ajouté dessus je respecte et toi oh? et ton vaineur stupide ma boule mais quand tu viens partager ça sur ta page c'est pour faire quoi? C'est pour dénigrer les autres artistes qui sont là. Mais tu oublies que les autres artistes là, ce sont les mêmes artistes ici là qui te soutiennent. Toi maintenant, comme je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué ou tu veux t'éprouver tu veux ou bien tu veux que tes quatre personnes là viennent t'éprouver quoi que ce soit. Je ne sais pas. Tu vas t'aventurer à venir publier ça sur ta page. Tu ne pouvais pas commenter ça là-bas. Tu ne pouvais pas rigoler ou mettre ça même en statut. Ou mais ça me es tes comptes et les bas les statues, machin, non Tu fais ça, c'est pour venir faire quoi Montrer que tu crois que tu es mieux que Chanel Moi, moi, moi créole, on m'enlève, je suis même plus sur la table. Tu es mieux que, hein tu fait mal, hein Donc tu es mieux que Tina, hein Donc tu es mieux que Chanel, hein Aïe Ou bien tu es mieux que créole, qui est retourné si ça passe des fantastique la morale, la morale de l'histoire, c'est que tu n'as pas besoin de briller plus que quelqu'un.